Bonjour à vous. Je vous remercie d'être venus nombreux, d'avoir pris du temps pour nous rejoindre. Merci aussi aux intervenants. Ils sont également nombreux aujourd'hui avec nous. Et puis merci aux quatre animateurs qui vont animer ces ateliers cet après-midi. Pour démarrer la journée, euh, maintenant que vous êtes bien assis, je vous propose de peut-être vous lever ou en tout cas vous retourner vers votre voisin, votre voisine à gauche et à droite et prendre cinq minutes pour euh, vous rencontrer. <rire> J'en viens à introduire rapidement cette journée avant de laisser la place à Jean Furtos et à Sandrine Maré. Je voulais reposer un petit peu l'arrière-pays qui nous a amenés à vous proposer cette journée. Il semble que nos traditions du vivre ensemble sont bousculées aujourd'hui par des évolutions profondes traversant nos sociétés. L'idée héritée du progrès, et euh, la science, en transformant toute réalité en nombre, épuise les ressources jaillantes de la vie et l'utilisation effrénée des statistiques, convertit le réel en représentation, nous dit à ce propos Olivier Frérot, qui n'a pas pu être des nôtres ce matin. L'exigence d'économie qui se vit au sein de toutes les institutions se traduit souvent par une compression du temps, on en manque, on en manque tout le temps, en permanence, et c'est là un trait remarquable de ce qui est de plus en plus exprimé par les professionnels du champ de l'accompagnement. Par un sentiment d'éloignement aussi, avec ce qui prime la relation et le temps long. Tous deux sont malmenés par le primat des logiques financières, des contraintes organisationnelles qui en découlent, par une certaine forme de dématérialisation des démarches aussi, et in fine par un affaiblissement des réponses ou des dispositifs envisageables, pour ne pas parler parfois même d'une culture renforcée du contrôle des usagers. Ce faisant, comme nous l'avons évoqué il y a un an ici même, le primat de la logique technicienne et gestionnaire alimente de surcroît un sentiment de défiance, de perte de sens et affaiblit les possibilités de faire confiance a priori et d'agir, pourtant source essentielle de vitalité et de créativité. C'est ainsi que la tentation de renoncement à l'idéal professionnel qui a été le nôtre, la focalisation sur les risques à ne pas prendre, le sentiment d'empêchement ou encore la tentation de se bricoler des petites zones de repli, de sécurité ou de confort, peut prendre le pas sur le fait de rester rivé au projet commun, à l'œuvre commune, comme l'exprimait si bien Anna Arendt, en lien et en coopération avec ses collègues. Et c'est sur cette réflexion en cours, notamment depuis les deux dernières journées d'études, que nous sommes repartis il y a quelques mois en nous demandant ce qu'il en était aujourd'hui du pouvoir d'agir et de la notion d'équipe. Une notion qui dit la force et la fragilité en même temps, puisque ce terme vient de esquiper, équipage, esquif, une suite de chalons attachés les uns aux autres et tirés par des hommes ou des chevaux en attendant les remorqueurs. Une notion simple et compliquée aussi à la fois, à partir de quand sommes-nous une équipe, quelle est la différence avec un groupe, une communauté un collectif Les directions font-elles partie des équipes ou ont-elles des équipes Et où est-ce qu'on fait de l'équipe Les précieux GAP, groupe d'analyse de la pratique, sont-ils encore vraiment des espaces d'élaboration, de production groupale ou de contenance suffisamment solide Jean Furtos, s'attachera notamment à éclairer ces questions. Pour ce qui est de la définition du terme, c'est celle de Gilles Amado et Paul Fustier que j'ai eu envie de reprendre ce matin. D'après eux, l'équipe peut être définie comme un groupement de sujets que réunit un projet commun lié à l'exécution de la tâche primaire d'évolu à l'institution. Un groupement de sujets que réunit un projet commun lié à l'exécution de la tâche primaire dévolue à l'institution, soigner, produire des objets symboliques ou réels, gagner des matchs aussi. Sans projet clairement défini et partagé, ni sens dans ce que l'on fait, pas d'équipe possible donc. Et c'est parce que l'œuvre est commune qu'elle produit du « nous » et du sentiment d'appartenance. Équipe et sens se nourrissent ainsi dans une logique circulaire. Rajoutons qu'aujourd'hui, si l'équipe peut prendre toutes les formes, y compris les pires, possiblement porteuses de privation des libertés et d'identité individuelle, elle est plutôt bien vue par les responsables des institutions, enclin de plus en plus souvent à financer même des journées de team building. Alors je vais m'abstenir d'interroger le sens et les effets à long terme de ce type de tentative, mais c'est pour moi l'occasion de rappeler qu'une équipe est bien sûr toujours dépendante d'un contexte, d'un moment, d'une construction qui lui sont propres. L'équipe est un groupe un groupe, pardon, institué qui porte une histoire à son insu, nous rappelle d'ailleurs à ce propos Denis Mélier. En outre, si elle nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi parce que dans ce contexte de malaise, on peut penser que pour des professionnels attachés au sens de leur travail, l'équipe permet de se sentir plus fort, plus étayé, plus sécurisé, et aussi du coup plus ouvert, plus à même d'élaborer, de prendre des risques vivants et dynamiques. Une des conditions pour y parvenir, portant bien sûr sur le fait que l'on ait travaillé en amont sur l'écart entre ce qui surgit de l'intime et ce qui relève du collectif, pour reprendre encore les termes de Paul Fustier, sur les rapports au pouvoir, sur les petites et grandes oppressions, sur les régulations, les équilibres ou dynamiques de groupe, et bien sûr sur les conditions de la parole. Bref, sur les mécanismes d'accueil et de rencontre, parfois difficiles avec l'autre, porteur parfois d'une culture professionnelle qui peut être différente. On a eu envie d'explorer ça, et il en sera question dans le propos de Sandrine Amaré, qui a conduit une étude à ce sujet au sein de l'éducation nationale. Par ailleurs, il semble difficilement dissociable de faire vivre une équipe et de l'intelligence collective si l'institution, au sens large du terme, n'est hein, pas à même de stimuler de reconnaître et de s'appuyer sur les ressources et les talents de chacun, tout en ignorant rien non plus des besoins que ces mêmes professionnels peuvent avoir. La prise en compte des besoins et pas seulement ceux des usagers. Certains diront qu'il y a la utopie, pas si sûre. Dans tous les cas, derrière tout ça, il y a un vaste chantier qui vient mettre en question nos postures, nos outils de partage et du temps à investir aussi peut-être ensemble et autrement. Cette journée espère contribuer à éclairer ces possibles, tout comme les interrogations que l'on peut avoir sur des problématiques psychiques, sociales, culturelles qui traversent l'équipe, à l'aide de réflexions mais aussi de présentations d'expériences dans des champs variés. Ce dont vont témoigner les différents professionnels présents pour les ateliers cet après-midi, tous en ayant en commun d'être engagés dans des expériences innovantes, d'explorer des voies différentes dans l'organisation de leurs relations aux collègues ou aux personnes avec qui ils sont en relation, usagers, familles ou même clients. Le mot a dû vous arrêter, tout comme il a fait réagir Juliette Grisard des Petites Cantines, ou encore Karine Martin-Morère de l'association Café Tomôme, qui témoigneront toutes les deux dans le cadre de l'atelier 3, à la recherche de l'horizontalité des liens, quand il s'agit de donner du pouvoir d'agir à ses clients. D'une autre place, dans l'atelier 1, Joe Sabac de l'association Connaissance et Fabrice Poncet, pardon de la Fabrique, nous ferons part de ce qu'ils nomment le management inspiré et de leur réflexion sur la problématisation possible entre management et fragilité. Dans l'atelier 2, il sera question de la prise en compte de l'équipe du patient, dont Laure Marmillou et Nathalie Audin nous parleront de leur place respective d'infirmière en équipe mobile de soins palliatifs et de psychologue à l'IME Le Corifé. Enfin, Maude Bigot, chef de service au SAMU Social et juriste d'Arfin, bénévole à louvre Porte s'exprimeront dans l'atelier 4 à partir de leur expérience riche et engagée sur la question du pouvoir d'agir dans et hors du cadre institutionnel. Je suis très heureuse de ces témoignages et réflexions qui ont tous en commun d'être articulés à une pratique, très fière aussi d'accueillir toutes ces personnes et je vous souhaite de beaux échanges au cours de cette journée. Jean Furtos, je vous laisse la parole. Eh bien, bonjour à, à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. J'ai pas mal de liens avec cette, cette institution depuis deux trois ans. D'autre part, ce sujet est un super sujet, extrêmement crucial. Et, et d'autre part, euh, <rire> j'ai eu le bonheur de rencontrer des, des anciens collègues, amis, euh, avec lesquels nous avons été dans les réseaux de l'ORSPER, de l'AMRI, d'autres associations. Euh, c'est faire un saut dans le passé et dans le présent le, le plus actuel, puisque c'est vrai que faire équipe aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile. Alors euh, Anne-Louise NEM a, a déjà bien introduit le, le sujet. Je vais la paraphraser, en quelque sorte, parce qu'elle a presque tout dit. L'accompagnement, ça, ça vient de compagnon. Ceux, ceux qui peuvent prendre le pain ensemble ou le café ensemble et, et, et le compagnon, c'est quelqu'un qui fait un certain travail et les compagnons, euh, c'est ceux qui font un certain travail ensemble. Et accompagner, c'est acc aller vers l'état de compagnon qui permet de faire un certain travail ensemble, de manger le pain, de boire le café, de se serrer la main. Il y a une notion de, de partage proche dans, dans l'accompagnement. Il y a une chose qu'on peut dire aussi, c'est qu'à notre époque, tout le monde a besoin d'être accompagné. Les ados, les parents, les sortants de prison, les patients évidemment, les professionnels, euh, les banquiers qui ont des coachs. J'ai travaillé avec le, le, le chef des coachs de la Société Générale, qui est un type très bien d'ailleurs, un thérapeute, végétal, ancien polytechnicien. On dirait que la société est tellement... Mais tellement les individus en situation délicate qu'ils ont besoin d'être accompagnés, comme si les régulations euh, naturelles et spontanées avaient besoin pour se prendre en réalité d'un petit coup de pouce euh, d'accompagnement supplémentaire. Vous C'est assez curieux et en même temps il faut l'accepter comme un fait anthropologique actuel, cette nécessité pour tout le monde d'être accompagné. « Copain », ça vient de « compagnon », d'être accompagné. Un copain, c'est la même étymologie que « compagnon », c'est celui qui, qui prend le pain, ou, ou le saucisson, le beaujolais ou le, ou le jus de fruits ensemble. Et effectivement, l'équipe, comme vous l'avez dit, ça, ça vient de, de l'ancien scandinave « skippa », qui veut dire « bateau », qui a donné « esquif ». Donc, en fait, une équipe, dans une équipe, on est sur le même bateau, on est sur le même bateau et on navigue vers une certaine destination, vers un certain destin. Destin, destination c'est la même chose, avec un équipage et avec un équipement. L'équipement peut être physique, technique, théorique au niveau des savoirs. Et évidemment, une équipe n'est pas une série de professionnels les uns à, à côté des autres, comme vous avez dit très bien, mais une entité vivante, si c'est une équipe. Un ensemble de personnes orientées vers un certain but professionnel qui naviguent, alors le mot naviguer, si vous prenez le mot éducation, pédagogie, éducation, on le voit, on, on oublie souvent, éducation, éducation à la santé, éducation dans les écoles, et, ça vient de éducarer, conduire hors de, c'est faire faire un certain chemin. Et il y, y a la notion de chemin dans la notion d'accompagnement, de la maladie à la santé, de l'exclusion à l'insertion, il y a la notion d'un chemin vers un meilleur destin, vers une destination, plus, plus humaine, qui dit équipe, dit hiérarchie. Il y a un capitaine. Alors, la hiérarchie, j'en parlerai, euh, elle est garante du cadre et du but. Euh, elle, est, elle est garante du fait que le bateau navigue, si possible, sans encombre, même s'il y a du vent, des tempêtes. Elle a deux fonctions essentielles. Trouver de l'argent. À notre époque, ça ne vient pas tout seul. Donc, euh, la hiérarchie, c'est celle qui trouve de l'argent. On dit des fonds, on dit quoi Des, des budgets. Et puis c'est celle qui protège les membres de l'équipe. Cette notion de protection passe souvent inaperçue actuellement. Les, les, les hiérarchies euh, sont souvent tellement tétanisées par trouver des fonds et garder les effectifs qu'elles oublient qu'il s'agit de protéger euh, les, les travailleurs. Parce que si on ne protège pas les travailleurs, ils ne peuvent pas protéger ceux qu'ils accompagnent. Donc la notion de... J'ai été récemment à une... À à un départ à la retraite. Je vais toujours au départ à la retraite, à l'hôpital du Vinatier, quand on m'invite ou ailleurs. Je, je ne loupe jamais un départ à la retraite quand je suis là. Et j'étais dans une ancienne équipe qui m'ont dit, ah, avec vous, M. Furtos, on pouvait parler. Bon, pour moi, c'était un compliment. Mais ça signifiait que peut-être actuellement, on ne pouvait pas si facilement parler que ça. Il y, y a tellement de problèmes de statistiques, de, de quantitatifs, que, que parler, euh, échanger, devient presque... Euh, un luxe ou un risque. Pourquoi protéger Pourquoi la hiérarchie doit protéger Parce que l'accompagnement est risqué. On le, le voit... Être... Il faut être bon pour ne pas se la figure quand on saute dans le vide, même si on est attaché. Donc il y, y a un risque. Euh, le... Je vais vous dire quelques risques. Et puis, évidemment, je vais essayer d'analyser avec vous ce qui permet de travailler en équipe et ce qui l'empêche. Et comment essayer de de conflictualiser euh, ces deux aspects. Dans le travail, il y a des émotions, il y a un malaise, souvent, il y a une souffrance. Je vous donne un exemple. J'étais allé à Bruxelles pour faire une intervention quelconque. Puis l'association les, les Infirmiers de rue m'avait invité. Donc j'ai été faire euh, euh, des... Comment ça s'appelle quand on va... Quand, euh, des des maraudes dans les stations de métro, dans les stations de train, c'était très intéressant. Évidemment. Et euh, en revenant, on va dans leur... Dans leur, euh, dans leur salle de travail, et en sortant, je vois des photos. Je dis, qu'est-ce que c'est Je dis, c'est du photolangage pour le personnel, parce que la directrice avait fait un burn-out il y a cinq ans, et elle, elle avait été envahie par ses émotions euh, en rapport avec les gens de la rue, et elle ne s'était pas avec mes collègues. Et donc, les... Les, les collègues, en partant, devaient choisir une, une photo et ils disaient l'émotion qui leur venait. C'est-à-dire que c'était une sorte d'analyse de la pratique spontanée pour ne pas être encombré, euh, squatté par des émotions trop fortes qui pourraient vous empêcher de rester vivant. J'ai trouvé que ça méritait le prix Nobel. Franchement, euh, que quelqu'un ait l'idée que dans, dans, dans le décours ordinaire d'une journée et les gens qui ne pouvaient plus parler, ils étaient souvent mal. Ils se souvent mal. Alors, la, la souffrance, elle a, une, elle a une caractéristique quand on travaille avec des humains qui souffrent, c'est qu'on porte souvent la souffrance de ceux qu'on accompagne. Si c'est des gens, par exemple des demandeurs d'asile, qui nous racontent comment ils ont été torturés, comment ils ont perdu leurs enfants, leurs parents, euh, des choses à la limite de l'entendable, euh, on a des horreurs qui sont racontées... Et on est conscient de ce qu'on porte, mais ça peut être dur tout de même. Ça peut être dur tout de même. Moi, il m'est arrivé des fois de mettre du temps à redevenir thérapeute quand j'avais attendu certaines choses, surtout si ça me rappelle des choses à moi qui auraient pu arriver à mes enfants, etc. Mais il y a quelque chose qui est, qui est important, c'est que quelquefois l'horreur n'est pas explicite, elle est implicite. Je vous parlerai tout à l'heure du syndrome d'auto-exclusion que certains d'entre vous connaissent. Dans l'auto-exclusion qui est, pour ce pour rentrer en problématique de survie quand on est dans un environnement d'exclusion, on est obligé de se couper de soi-même, de se couper de sa souffrance pour survivre. C'est mieux que de se suicider, c'est sûr. Hein Mais en même temps, on anesthésie, on anesthésie sa souffrance. Qu'est-ce qui se passe mécaniquement, dans une mécanique psychosomatique automatique, dont je ne connais pas les mécanismes précis C'est que si celui qui est en face de vous ne souffre pas sa souffrance, c'est vous qui êtes en face de lui qui l'a souffré et vous vous retrouvez avec un malaise, vous ne savez pas d'où ça vient, vous n'arrivez plus à respirer, vous n'arrivez plus à parler, vous n'arrivez plus à penser, et vous vous dites qu'est-ce qui se passe C'est à votre propre insu. Alors il faut savoir que ce malaise sans causalité apparente, ça existe, c'est normal, et que si vous n'êtes pas en malaise, c'est qu'il y a un problème. Si vous n'êtes jamais en malaise, c'est que vous êtes vous-même blindé, et que vous avez décidé de travailler d'une manière objective pour vous protéger mais évidemment, à ce moment-là, vous ne pouvez plus devenir les banquiers affectifs de la souffrance de ceux que vous accompagnez, pour en faire quelque chose, la bonifier, et si possible, pour ne pas tomber malade. Alors, évidemment, quand on a cette souffrance explicite ou implicite, évidemment, il faut en parler. En parler avec soi-même. Vous savez qu'on a au moins deux à l'intérieur de soi. Allez, vas-y mon petit, tu es le meilleur. Ah, oh, minable, tu arrives... Tu es un sale, un sale, minable. Et des fois, quand on perd le dialogue interne, c'est embêtant. Quand on ne peut plus parler, c'est embêtant. N'hésitez pas à vous parler, à écrire des petits mots sur des petits papiers. Ça, ça, ça fait du bien. Pourquoi je n'arrive pas à respirer depuis cinq minutes, puis une heure Qu'est-ce qui se passe J'écris depuis que j'ai vu cette femme. Tout à l'heure, j'arrive plus à respirer, etc. Et on peut en parler à ses collègues. Quand on est une équipe, on peut en parler à ses collègues. On peut en parler à sa hiérarchie. Quand la hiérarchie sait qu'elle doit protéger et qu'elle ne dit pas « mais écoutez, si vous pleurez, c'est que vous êtes un mauvais, vous avez qu'à aller travailler ailleurs. Hein » La hiérarchie doit protéger la fragilité de ses travailleurs. C'est son premier rôle, à part toucher de l'argent pour que ça fonctionne. Euh, à la maison, quand vous arrivez chez vous, je me souviens, j'étais allé faire une analyse de la pratique à médecin du monde, il y a une infirmière bénévole qui m'avait dit « ah, surtout Furteau, so que vous êtes là, j'emmerderai plus mon compagnon le soir en revenant chez moi. » Parce qu'elle était obligée de parler. C'est tellement dur ce qu'on écoute que pour dormir, pour faire la cuisine, pour être disponible pour la tendresse conjugale, elle était obligée d'en de, parler à son, à son conjoint. Vous comprenez Et grâce à ce bonhomme qui venait, eh ben elle n'emmerderait plus son conjoint. Mais si vous êtes obligé, parlez-en à la maison ou à votre voisine. C'est très important. Tout ça nous signifie que quand on travaille dans la relation d'accompagnement, il faut accepter d'être dérangé. Le dérangement fait partie de la relation humaine. Le dérangement fait partie de la rencontre. La rencontre amoureuse, la rencontre amicale, la, la rencontre professionnelle. Toute rencontre est dérange, dérangement. Si vous n'êtes pas dérangé, c'est que vous êtes pareil que l'autre, donc vous êtes euh, en relation narcissique, en miroir ou en fusion, aucun intérêt. Une relation qui ne dérange pas, positivement ou négativement, n'est pas une relation. On est payé pour être dérangé. Ça, il faut le savoir. Je le dis souvent aux équipes, « Oui, mais ce patient nous emmerde. » Oui, mais on est payé pour être emmerdé par les patients. Si on est avec des patients guéris, on ne serait pas là. Et d'autre part, si les patients pouvaient communiquer, les, je dis patients parce que je suis médecin, mais avec tous les métiers que vous avez, c'est tout, toutes les personnes que vous accompagnez. Si les gens n'avaient pas besoin de, de nous, elles communiqueraient normalement, d'après les canons les, les, plus, les plus précis de la communication positive. Voyez. Alors, Et puis l'analyse la pratique aussi. Alors L'analyse, attendez, j'étais vite là, oui, mais non, non, non, non, j'ai pas tout dit là. Oui, j'ai tourné une page très vite. Donc, euh, il y a cette souffrance qu'on reçoit, puis quelquefois, il y a l'impression d'être instrumentalisé. On est instrumentalisé. Les gens profitent de nous. Je prends un exemple classique. Un, un demandeur d'asile nous demande, viens nous voir, je voudrais un certificat. Ah bon, il vient me voir pour avoir un certificat. Il n'y a pas de relation. Et le certificat, il va y avoir un discours conventionnel. Chaque pays ou chaque groupe, chaque ethnie a un discours un peu stéréotypé qui, qui, qui, qui, qui raconte avec des mensonges appris et des vérités apprises. Vous savez qu'il faut distinguer, c'est mon ami et collègue Odile Boutiti qui était psychanalyste, qui disait qu'il faut distinguer la véracité qui est la véracité des faits et la vérité qui est la vérité de celui qui parle. On peut dire la vérité en mentant. On peut dire la vérité en disant quelque chose d'appris. La vérité c'est quelque chose qu'on porte et qu'on dit à l'autre pour que ça devienne autre chose que ce qu'on dit. Il hein ne faut pas confondre véracité et vérité. Et puis, évidemment, il euh, bon, y, y, y a une distance éthique à avoir, parce que nous sommes payés pour être manipulés dans certaines limites. On a le droit de dire non, on a le droit de dire oui, euh, évidemment. Hein Mais on est tout de même payés pour être manipulés. Je le dis, ça, parce que souvent, on dit « oui, on est manipulé. Eh oui, on est payé pour être manipulé, bien sûr. On est payé pour être dérangé. Un problème aussi, si le travail n'est pas reconnu comme noble par l'institution, qui n'est plus une institution, et si nous sommes retenus, reconnus uniquement comme des prestataires de services, qui vont faire une prestation, alors là, c'est la cata. Moi, je sais que je suis dans une clinique privée actuellement, depuis que je suis trop vieux pour travailler dans les services publics. Bah, J'ai toujours refusé d'être un, un, un, un prestataire de services qui fait simplement rentrer l'argent. Je me suis souvent opposé à, à la direction, parce que je sais... Qui, qui, la directrice est quelqu'un de très bien, hein, mais bon, c'est dans un système. Parce que je me dis, si jamais je deviens simplement un simple exécutant qui fait une prestation de service, je ne suis plus dans l'éthique, je ne suis plus dans le dérangement, autant que je prenne ma retraite tout de suite. Euh, il faut absolument... Euh, Refuser d'être un simple exécutant. Refus. Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand Eichmann, à Jérusalem, a dit « J'ai obéi aux ordres ». Et quand le chef d'Auschwitz disait bah « Ben oui, il y avait un ennemi intérieur », on nous avait dit qu'il fallait éliminer l'ennemi intérieur, eh ben on éliminait, on obéissait. Je me suis dit « Jamais ça !» Jamais, si on, on, on me demande « Pourquoi tu as fait ça ?», que je dise « J'ai obéi aux ordres ». Évidemment, des fois, sur un bateau, on doit obéir au capitaine. Si on désobéit tout le temps... Il faut changer de bateau, il faut changer de capitaine. Faut... Mais si on obéit tout le temps, il y a un problème aussi. Être un simple exécutant, même quelqu'un qui creuse un trou. Parce que je, ce que m'avait appris Davzi à, à, à Lyon, en Psychopathologie du travail, c'est que même dans le travail à la chaîne, il faut de l'intelligence. Il faut une adaptation. Il faut Tout travail suppose une intelligence, c'est-à-dire d'y mettre de soi. Un simple exécutant, mais là là... Eichmann qui disait obéir aux ordres moi, », moi, ça m'a fait un choc, je ne m'en suis jamais remis et j'espère que je ne me remettrai jamais, quoi. jamais. Et je me suis opposé quelquefois au préfet de région, même s'il était préfet de région. « Non, monsieur le préfet, je ne peux pas. On fait une réunion, je vous explique, mais je ne peux pas. » Avant, c'était facile parce que les, les fonctionnaires étaient nommés par le ministre, euh, ils pouvaient s'opposer. Maintenant, les médecins chefs sont nommés par le directeur. Je ne sais pas si on peut s'opposer aussi facilement qu'avant... On était protégé par notre statut, il faut peut-être plus de courage maintenant pour dire que je ne suis pas d'accord. Mais n'empêche que ça reste une option absolument importante. Alors l'analyse de la pratique maintenant, pour, pour dire un peu ce que c'est, d'abord j'en ai beaucoup fait et ça m'a beaucoup appris. J'ai commencé à Relais SOS, une institution d'accueil des sans-abris qui a ensuite été absorbée par Notre-Dame des sans-abris. À l'époque c'était une fois par semaine extraordinaire. Une fois par semaine, c'est plus possible maintenant. Mais une fois par semaine, ça veut dire que ça faisait partie du quotidien. Et donc, on parlait des choses difficiles comme des choses banales. Bon, si on le fait une fois par mois, c'est bien aussi. Mais on ne parle que des choses très difficiles. C'est intéressant de pouvoir parler du quotidien aussi. Et c'est dans cette période où on parlait du quotidien que j'ai pu décrire le syndrome d'auto-exclusion, grâce auquel je suis devenu un expert international. Mais ce n'est pas de ma faute. J'ai été éduqué par ce que me disaient les travailleurs sociaux et je voyais que si je disais hystérie, schizophrénie, paranoïa, ça ne suffisait pas, n'est-ce pas Camille Pour rendre compte des difficultés du travail, donc j'ai été obligé, j'ai été dérangé, j'ai été obligé de décrire ce qu'on me disait, c'est-à-dire d'organiser intellectuellement ce qu'on me disait dans le travail social. Sinon, ça ne servait à rien d'utiliser ce qui était déjà dans les livres. Il fallait écrire ce qui n'était pas encore écrit. Donc, il faut écouter les affects, les malaises, les souffrances, les impuissances des intervenants. Si les intervenants euh, n'ont pas d'affects, ils sont dans un syndrome d'auto-exclusion. Un jour, j'ai un, un cadre supérieur du vinetier, Il était parti de mon service parce qu'il voulait faire autre chose. Il avait raison. Hein Et après, il était déprimé. Il s'entendait mal avec son chef de service. Donc, il avait une tête euh, pas possible. Un jour, je, je, je le vois lumineux, je lui dis « Qu'est-ce qui se passe, monsieur Untel Vous êtes lumineux aujourd'hui. » Il dit « Oui, j'ai décidé de me fiche de mon travail et je m'occupe que de mes enfants et de mes vacances. » Il était rentré dans un syndrome d'auto-exclusion, il s'était coupé de lui-même. Imaginez que nous tous ici, que tous les pédagogues, tous, tous les professionnels du soin, de l'accompagnement, même les caissières de grands magasins, hein, euh, on dise euh, « Je pense qu'à mes vacances... » il n'y aurait plus de vie sociale possible. Même les policiers s'ils disaient ça. Il n'y aurait plus de vie sociale possible. Les pompiers s'ils disaient... Les, les politiques s'ils disaient ça. Il n'y aurait plus de vie sociale possible. Donc il faut accepter de souffrir. Et ce que je fais dans les analyses de la pratique, j'écoute la, la narrativité des professionnels et je m'accroche beaucoup aux émotions parce que ça vient, c'est quelque chose qui est porté, qui, qui présentifie celui dont on parle. L'émotion des intervenants... « Présentifie ce qui est dit ou pas dit dans celui qui est accompagné. » C'est très important. Sinon, on ne pense pas. Et vous savez, quand on fait la grève de la pensée, on fait aussi... C'est une idée de Théard de Chardin. Quand on perd le goût de vivre, on, on, on, on, on ne pense plus. Mais quand on ne pense plus, on perd le goût de vivre. Et on perd le goût de travailler. Donc, euh, voilà. Et on, on, on pense à partir de ce qu'on ressent. C'est comme ça. Ensuite, il faut... J'ai écouté les violences aussi. Alors quand il y a quelqu'un qui a été agressé, ça, on, la violence physique, on comprend, mais c'est vrai qu'il faut faire très attention à la violence physique euh, qui peut empêcher de travailler. Euh, il y a peut-être des gens, euh, je me souviens, il y avait une infirmière dans, dans un service dont je m'occupais il, il y a 30 ou 40 ans, euh, qui, avait été agré, qui avait été à peine agressée par un patient qui avait sorti un couteau dans la cuisine. Mais c'était dans la cuisine, elle se sentait dans l'intimité de la cuisine. J'avais muté le patient parce qu'on ne peut pas travailler si on a peur du patient. Et c'est vrai que le Vinatier est tellement une grande institution, on peut muter les gens facilement. Mais il faut protéger si, les, si le personnel d'accompagnant a peur, il faut parler de sa peur. Et s'il y a trop peur, il peut y avoir quelquefois des thérapies, évidemment. Mais, mais, mais il, faut, euh, il faut faire attention à, à la peur justifiée à certains moments des, des, des, des accompagnants. La violence peut être verbale. Elle n'est pas moindre. La violence peut être avec les gens accompagnés ou institutionnelle. Et même si l'analyse de la pratique n'est pas une analyse institutionnelle, il faut écouter ce qui apparaît comme une violence institutionnelle. Il y a, il y a des violences institutionnelles. Euh, et, et en particulier l'histoire. Alors je vais vous raconter quelque chose. Si on n'accepte pas d'écouter l'histoire de l'équipe dans laquelle on est, ça ne marche pas. Je me souviens, dans une équipe au Vinatier pourtant... Une équipe super, je ne vous, vous dis pas sur quoi elle travaillait, parce que je n'ai pas le droit, mais une équipe super, à un moment donné, on m'a prié de partir. Là. Le chef de service est venu, c'est un de mes élèves, d'ailleurs, il m'a dit, bah non, ça ne peut pas continuer. Et j'ai vu ensuite, j'ai compris ensuite qu'il y avait un conflit dans cette équipe, depuis son origine, et comme il n'avait pas été parlé, les analyses de la pratique, c'était du pipeau. On parlait pour ne rien dire. Au contraire, dans une grande association lyonnaise, je vous dirais... Pas le nom, mais c'est une association lyonnaise qui s'était fondée à partir d'une euh, recherche de leur sperre, qui nous avait été commandée par les tutelles. Ils avaient eu de l'argent avant nous. Je voulais faire, je voulais faire ce qu'ils faisaient. Puis ils ont eu de l'argent européen, ils l'ont fait avant nous. Ils ont eu une culpabilité. 10, 15 ans après, ils m'ont demandé d de, faire venir, de faire une analyse de la pratique. Ça ne marchait pas très bien. Et un jour, ils m'ont dit, M. Furtous, il faut qu'on vous dise, on vous a fait venir parce que... Et ils ont raconté l'histoire de, de cette institution, ils en ont profité pour raconter une violence institutionnelle où la chef de service avait pleuré alors qu'elle était enceinte, où elle avait pris euh, des congés, au-delà des congés maternité, etc. À partir du moment où ils ont parlé de pourquoi ils m'avaient invité, moi, personnellement, et qu'est-ce qui s'était passé dans cette équipe du point de vue de la violence institutionnelle, c'est devenu... On tra ça travaillait tout seul. Ils parlaient, je, je parlais... J'aurais dit, écoutez, l'histoire, ça vous concerne. Si vous voulez faire de l'analyse institutionnelle, vous, vous, vous, vous embauchez un analyste institutionnel. Non. Si l'histoire vient, vous l'écoutez. Récemment, dans une, autre, dans une autre équipe où je vais, qui s'occupe de toxicomanes, il y a un directeur qui a été viré. On en a parlé. Et il semble que ce directeur lui-même avait été dans une équipe qui avait viré le directeur précédent. Toute l'équipe était partie, j'étais pas au courant. Ou... Et il y avait un clivage entre les quelques anciens qui restaient, les nouveaux, et l'équipe dysfonctionnait alors que c'était tous des gens très très bien. Il y a une... Et j'ai dit, bon, aujourd'hui on parle, donc on a parlé pendant deux heures et demie, je ne sais pas ce que ça va donner, c'était la dernière fois, mais je suis persuadé que ça va faire du bien. Et en tout cas, que à partir de là, théoriquement, je vous dirai la prochaine fois si on se voit, le fait qu'ils aient pu me parler de la violence qui se répétait, et à la fin, je leur ai dit, mais voilà, il faut que vous serriez les coudes, parce que, bon, je vous dirais tout à l'heure que pour bien travailler en équipe, il faut être de bons camarades. Si on n'est pas camarade, au sens propre du terme, moi, j'estime que j'étais les camarades, j'étais le camarade des infirmières, des aides-soignants, de tous les collègues, des travailleurs sociaux. Si on ne travaille pas en camaraderie, chacun à son poste, chacun avec sa formation, on ne peut pas s'entraider, on ne peut pas se serrer les coudes et on en a drôlement besoin. Donc l'histoire. Et puis aussi, euh, la théorie, ça aide. Le, celui qui est en position d'analyse de la pratique, il élabore une nouvelle théorie et puis il, il donne à certains moments celle qu'il connaît, pour, parce que la théorie, ça aide. La, la théorie, c'est un compagnon interne, disait K.S. Avoir une théorie vivante, c'est avoir un copain à l'intérieur de soi qui dit « ben Oui, si ça se passe comme ça, c'est parce que... » Et quand on comprend un minimum, quand on comprend un millimètre, on avance d'un mètre. Donc c'est vrai que la théorie, si elle est bonne, elle aide. Alors, les analyses de la pratique avec qui Théoriquement, on ne les fait pas avec les directeurs, on ne les fait pas avec la hiérarchie. En fait, ça dépend. À Relais SOS, par exemple, on l'avait fait avec l'assistante sociale chef de service. Pourquoi parce qu'elle était dans la pratique, des orteils jusqu'au haut du crâne. Donc si les chefs de service, je ne parle pas des grands chefs, des grands directeurs, mais si les chefs de service sont immergés dans la pratique quotidienne, ils doivent faire partie de l'analyse de la pratique. Si les secrétaires sont immergés dans l'accueil, les secrétaires font partie de l'analyse de la pratique. Par contre, si les psys veulent une supervision purement technique, effectivement, il peut y avoir une supervision purement technique qui n'est pas une analyse de la pratique. L'analyse de la pratique est à la fois une supervision et une analyse de la pratique collective de l'équipe. Parce que dans l'équipe, la secrétaire porte quelque chose, le travailleur social porte quelque chose, le psy porte quelque chose. Dans une équipe où je, je, je, je travaillais, autrefois, il y avait la guerre entre les psys et les non-psys. Il a fallu que ça soit dit pour qu'il n'y ait, qu ait pas le monde des psys et le monde des non-psys, parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, quelquefois, euh, ça marche pour personne. Donc voilà, il faut euh, discuter à chaque fois, est-ce que le chef euh, participe ou pas S'il fait partie de la, de la clinique quotidienne, moi, je dis plutôt oui, à condition qu'il n'ait pas toujours raison et qu'il se mette lui-même en cause, comme tout le monde. Le rythme, une fois par semaine, c'est du luxe impossible actuellement, une fois par mois... Dans une équipe, je sais, à Appartenance Genève, j'y allais une fois tous les deux mois, c'était déjà bien. Bon, on fait ce qu'on peut, hein mais euh, il faut une rythmicité, en tout cas, il faut une rythmicité. Il faut aussi parler des marges de manœuvre. Les marges de manœuvre, c'est le contraire d'être un simple exécutant à l'Eichmann. Forcément, quand on est dans une... Surtout avec ce que certains ont appelé les cliniques de l'extrême... Vous savez ce que c'est les cliniques de l'extrême C'est des cliniques qui nous poussent à l'extrême de, de notre professionnalité. C'est quelqu'un qui dit « je suis déprimé, j'ai besoin d'un antidépresseur » et de parler très bien, antidépresseur et vous parler. « J'ai mal au ventre, il faut faire une appendicite », très bien, on enlève l'appendice. Ou « voilà, je veux simplement un logement, je vais être très bien, je, je voudrais un logement, très bien, enfin un dossier euh, ». Mais la plupart du temps, ça s'accompagne euh, d'autre chose. Les gens sont eux-mêmes des marginaux et ils nous mettent, nous-mêmes, à la marge du, du, de nos règles du métier. Quelqu'un qui ne transgresse jamais les règles du métier, c'est un problème. C'est un problème. Quelqu'un qui obéit simplement aux procédures, il va être bête. Parce que les procédures ont été faites pour toutes les situations d'avant, mais pas pour cette situation unique qui arrive maintenant. Et je vous donne un exemple... Euh, euh, à New York, une année, il y, a eu, il y a 20 ou 30 ans, ça a été dans le livre Asilium, euh, par un sociologue des institutions. Il y avait une... une euh, J'ai encore un peu de temps, ça va Il y avait une, euh, une canicule. New York, c'est la ville de tous les excès. Soit il fait trop froid, soit il fait trop chaud. Une canicule, mettons, en 45 Et les, les jeunes débouchaient les bouches d'incendie pour boire. Mais évidemment, ça rendait les bouches d'incendie inutilisables en cas d'incendie. Donc, ce n'était pas compatible. Eh bien, le chef des pompiers et le maire de New York ont trouvé un accommodement raisonnable, qu'on dit, on dit maintenant. Ils n'ont pas dit « on n'a pas le droit d'eux ». Ils ont dit « les jeunes doivent pouvoir ne pas mourir de soif dans la rue, surtout s'ils zonent s'ils n'ont pas de logement, etc. » Donc, on a donné aux jeunes des petites clés pour ouvrir délicatement les bouches d'incendie et la refermer après. Et ils ont, ils ont dû la rendre après la canicule. Ce qui fait que la santé des jeunes était respectée et les, les besoins des pompiers étaient respectés. C'était une transgression validée par la hiérarchie. Si on se permet des transgressions, que j'appelle des marges de manœuvre, parce qu'avec les DRH, si on dit transgression, ils font, un, ils font un, un malaise. Donc il faut plus parler de marge de manœuvre. La marge de manœuvre par rapport à la procédure est fondamentale à condition qu'on puisse en parler en équipe. Parce que si l'équipe dit « mais ça va plus, tu n'aurais jamais dû dire ça ah, ?»« faut... Ouais, tu as bien fait, c'est intéressant. » Et quelquefois, on en parle au chef. Il m'est arrivé de... Euh... Il y a une... une transgression validée quand des chefs infirmiers m'avait demandé de... de protéger. Je ne vous dis pas laquelle, on n'a pas le temps. Il m'avait écrit un mail « Jean, je vous informe qu'à telle heure, je vais faire ça. » C'était complètement défendu. Je lui ai dit, permission, euh, euh, transgression validée. Et un an après, je l'ai dit au directeur général et au président d'administration, c'était absolument ce qu'il qu fallait faire. Ils ont souri. C'est à partir de ce moment-là que lui et moi, on a fait dans Rhizome un petit article, transgression validée, que je vous conseille de lire. Mais si vous ne vous. Alors, on peut parler des marges de manœuvre dans les, dans les analyses de la pratique. Et on va vous dire si ça a été euh, « Ouh là là, <rire> refais jamais ça !» ou « Une fois dans ta vie, ah oui, c'est vachement intéressant, ça peut rentrer dans, dans le cursus, etc. » Parce que si Freud n'avait pas transgressé la neurologie, il n'y aurait pas eu d'analyse. Si les analyses d'enfants n'avaient pas transgressé Freud, il n'y aurait pas eu d'analyse d'enfants. Si on avait cru avec Freud qu'après 40 ans, on ne pouvait plus psychanalyser quelqu'un, on n'aiderait plus les gens de 60, 70, 80 ans, vous voyez Donc, en fait, les maîtres et les procédures sont toujours à transgresser pour aller plus loin, à condition d'être validés par l'expérience, l'équipe et la hiérarchie. C'est délicat. Alors évidemment, si on fait que des transgressions dans une institution, il faut aller voir ailleurs. Hein. Ça veut dire que l'institution est mauvaise ou qu'on n'est pas adapté à l'institution. Mais si on ne fait jamais de transgression, ça veut dire qu'on est un simple exécutant. Ça, c'est vraiment chaud. Souvent, actuellement, ce qui domine dans les équipes, c'est le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est pas la prudence. La prudence est une vertu. Je ne fais pas ça parce que je risquerais de faire du mal aux autres. Le principe de précaution, c'est un principe paranoïaque. Si je fais ça, ça va me retomber dessus. Des... Il y a des tas de chefs qui disent « faites pas ça, parce que si ça se sait... Moi, » Moi, je sais qu'autrefois, quand j'étais chef, ils disaient « faites-le, je vous couvre. » Vous voyez Et maintenant... La plupart des chefs ont tellement peur, mais c'est vrai qu'on est dans une société paranoïaque aussi, avec la presse, le, la juridicialisation, la juridic enfin, le, le recours au juge facile. Donc les gens sont tétanisés. Comment faire pour ne pas être tétanisé Je pourrais vous parler une heure sur attention à, à ne pas faire les choses simplement pour ne pas avoir d'emmerde. De, Parce que si vous ne faites plus les choses pour ne pas avoir d'emmerde, vous n'êtes plus dans l'éthique. Et quand vous sortez de l'éthique, vous êtes mal au-dedans de vous, et vous perdez la notion de bel ouvrage, et vous mourrez éthiquement parlant. Y a, y a, on, on peut mourir à, à la vie de, de l'éthique et devenir un, un Eichmann qui dit « j'ai obéi aux ordres », sans être un nazi. Alors au total, il s'agit évidemment d'avoir une humanité partagée avec les accompagnés, interne à l'équipe avec la hiérarchie. Ce qui empêche cette humanité partagée, vous l'avez dit dans votre introduction, c'est le quantitatif qui l'emporte sur la notion de bel ouvrage. On a tous fait nos métiers pour faire du beau boulot, avec un certain idéal. Si le quantitatif l'emporte sur le bel ouvrage, si le contrôle l'emporte sur la marge de manœuvre, si le cynisme hiérarchique coupé du terrain l'emporte sur la fonction protectrice, eh bien, on est dans une organisation, on n'est plus dans une institution. On parle souvent à tort des institutions. L'institution, c'est ce qui institue de l'humain. Quand l'institution institue uniquement des flux de dossiers, de patients, de, de, de, de clients, d'agents, quand l'organisation ne fait qu'organiser... C'est plus une institution. Donc, tout le problème, c'est le bon dosage entre l'organisation nécessaire et l'institution humanisante. Vous savez qu'on a décrit la psychothérapie institutionnelle lorsque des gens, psy et autres, sont revenus des, des, des camps de concentration, parce que c'était l'anti-institution par, par excellence. Et c'est par rapport au camp de la mort qu'on a essayé de décrire des groupes de la vie. Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui favorise la dignité humaine au lieu de la casser Alors évidemment, le néolibéralisme mondialisé et le néomanagement, c'est l'ennemi absolu. Plus que, plus que le djihadisme. Parce que le djihadisme n'est pas capable de, de nous tuer, mais le néolibéralisme mondialisé, s'il n'est pas régulé, est capable de continuer à valoriser des flux d'argent, de dossiers, d'acteurs et de personnes qui deviennent de simples individus. Donc il n'y a plus de personnes. L'humain diminue. Et les statistiques, effectivement, les statistiques... Je peux vous dire, les, les trois dernières fois où j'ai été d'astreinte dans la clinique où je travaille, je, je suis venu, par exemple, le, le dimanche après-midi, le samedi, je n'ai pas pu discuter avec les infirmières. Elles étaient occupées à, à, avec de nouvelles choses à taper, tout taper sur les... Et je n'ai pas pu parler sur les patients difficiles. Il faut que j'en parle à la direction. Euh, quand on ne peut plus parler, et quand les, les, les infirmières sont sans arrêt occupées, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez Parce que euh, l'outil informatique doit nous faire gagner du temps. Normalement. Mais si l'outil informatique nous conduit à, à, à être addicts, ce n'est pas possible que je ne puisse pas parler avec des infirmières. Ce n'est pas possible. Ils me disent, monsieur, il faut voir un tel, un tel, un tel. Je ne sais même pas pourquoi il faut les voir. Et quand je veux en parler avec elle, elle dit « on n'a pas le temps, on n'a pas le temps ». Il faut que je voie ça. Du point de vue éthique, c'est plus admissible, vous voyez. Donc, euh, et ça, c'est le management. Euh, dans le public, ça se passe. C'est dans le privé, mais dans le public, ça se passe pareil. Alors, évidemment, le, le néolibéralisme valorise la notion d'individu parce que dans le néolibéralisme, la richesse vient de l'individu. Et... La richesse des nations vient de l'individu, mais les individus ne font plus société. Donc c'est vraiment un souci. C'est vraiment un souci, ça abîme la confiance, ça abîme la groupalité. Et vous savez que c'est l'appartenance à un groupe qui fait qu'on ne se sent pas exclu. Qu'est-ce que c'est que l'exclusion L'exclusion, c'est le sentiment subjectif ou réel d'être exclu de son groupe. C'est ça l'exclusion. Donc la notion de groupe, donc d'équipe vivante, est à elle seule l'antidote de l'exclusion. Si nous nous sentons exclus dans notre propre travail de faire société avec nos collègues et la hiérarchie, comment voulez-vous que nous ayons le temps psychique et la disponibilité pour, pour, faire, pour, pour que les, les gens que nous accompagnons euh, fassent eux-mêmes société Donc c'est effectivement extrêmement important. Donc l'enjeu... L'enjeu, c'est de tenir le conflit. Parce qu'évidemment, vous vous dites, avec ce que je vous dis, il n'y a plus qu'à se suicider. Non, bien sûr. Non, euh, c'est-à-dire que le problème actuellement, c'est de rester vivant dans cette société où il y a beaucoup de choses qui euh, nous transformerait en simples exécutants. Comment rester vivant en acceptant le conflit entre les exigences financières qui, après tout, actuellement sont ce qu'elles sont je ne suis pas sûr qu'on puisse changer le monde à coup de baguette magique. Il faut peut-être militer, dire non au bon endroit, etc. Mais moi, à titre personnel et en tant que psychiatre, je ne sais pas comment changer le système universel de la bourse et du management mondialisé. Je ne sais pas. Mais je sais que sur les terrains et avec les chefs qui restent tout de même des êtres humains... Quelquefois, on me dit « avec tel psychiatre, on ne peut pas travailler ». Oui, mais les psychiatres sont des êtres humains. J'ai travaillé à New York avec des banquiers... Parce que j'ai fréquenté des... Grâce à mon fils qui, à l'époque, était, était, était trader, il a laissé ça, il a été dégoûté. Mais grâce à lui, j'ai rencontré des, des banquiers. Ce sont des êtres humains. j'étais surpris. Non mais franchement, j'avais des préjugés. Et, et, et, et, et, et parmi ceux que j'ai rencontrés, 40% étaient en situation d'auto-exclusion. Et quand j'ai écrit dans un article « Les cadres supérieurs peuvent avoir les mêmes pathologies », que, euh, que les gens de la rue, j'ai des tas de collègues qui m'ont dit « Tu n'as pas le droit de dire ça, en particulier mes collègues marxistes. <rire> » Ben si <rire> Cliniquement, j'ai le droit de dire si j'ai observé. C'est-à-dire que j'ai vu des cas de et des banquiers qui étaient cassés. Et en particulier, j'avais un copain banquier qui était d'origine russe à New York. Après euh, le, le crash, la bulle, il m'a téléphoné en disant j'avais je, je fait à un groupe... Ce que, un topo sur l'auto-exclusion. Ça leur était passé un peu au-dessus. Maintenant que moi-même, euh, j'ai vécu ce que c'est que la bulle, je, je comprends ce que tu as dit. Je suis moi-même dans ce que tu as décrit. Parce qu'il avait expérimenté que l'auto-exclusion, c'était n'était pas pour les autres. voyez. Et, et donc, euh, euh, je pense qu'il faut avoir de la bienveillance, même pour nos chefs, et même pour nos politiques, quand ils font des choses qui vont contre nous. Parce que ce sont des humains qui sont pris... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre contre eux. On peut se battre contre des gens, mais les gens contre lesquels on se bat, ce sont des humains qui sont pris dans une logique qui nous paraît mauvaise, nous, les gens de terrain. Vous voyez Il faut toujours respecter ses ennemis. Parce que si on ne respecte pas ses ennemis, comment peut-on faire un compromis Comment peut-on faire une paix Comment peut-on... Il y a des possibilités d'aller voir les gens et dire, écoutez, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer ça Ça ne va pas, etc. Et... et... Je pourrais vous donner des exemples comme ça. Bon. Donc ce compromis est un enjeu crucial. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le temps long. On est... Si on pense qu'on est dans le temps court, on n'est que dans le maintenant. Évidemment, si on n'est que dans le maintenant, tout est foutu. Mais il y a des cycles. On est dans des temps cycliques. Ça va, ça vient, je ne sais pas combien de temps va durer le temps dans lequel on est maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, etc. Et mais euh, il ne faut jamais oublier qu'on est dans le temps long. Voilà, je vous remercie pour euh, m'avoir écouté et on peut discuter.